Au de ce que nous avons dit lors des débats, pour ma part, je voudrais vous faire part de mes réflexions sur les trois lignes et de, de, de conclusion du rapport du budget primitif 2019, page 65, à savoir, je vous cite, à l'heure où certains se tournent vers le passé, prônent le repli sur soi, sur les frontières ou invoquent des solutions issues de théories dont l'histoire a montré qu'elles étaient des impasses, la région Grand-Est fait le seul choix qui vaille, celui de l'avenir. Cela mérite donc un peu d'étude. Quelques réflexions. Sur le passé, on empêche désormais le passé d'éclairer l'avenir, dit Eric Zemmour. En effet, oublier le passé, c'est mal augurer de l'avenir. Une maison sans fondation a toutes les chances de s'effondrer. Concernant le repli sur soi, c'est un réflexe naturel et salutaire dans les moments où les dangers guettent, dans les périodes de doute et de flottement, dans l'attente de jours meilleurs avant de pouvoir s'ouvrir aux autres, à nouveau en confiance. Sur le repli sur soi, c'est du repli sur soi que peut advenir un nouveau bond en avant. Quand nous avons reposé nos forces, tant mentales que physiques, il en est de même pour les peuples et les nations. Sur les frontières. Elles sont les filtres de protection, ou la peau du corps national, si j'ose dire, et les garantes des libertés dont nous jouissons aujourd'hui. Les faire disparaître coup sur notre disparition à moyen ou long terme en tant que nation libre et souveraine. Enfin, quelles sont les théories dont l'histoire a montré qu'elles étaient des impasses Cela mériterait d'être précisé. Pour ne parler que de l'histoire récente. Prenons la Ve République. Hormis le gaullisme et le pompidolisme, les autres n'ont guère brillé. Voulez-vous parler du giscardisme, du mitterrandisme, du chiracisme, du sarcosisme, du hollandisme Et si oui, je vous l'accorde, c'est une Italie d'échecs et d'expériences malheureuses. De elle arrive. Ayant toutes mené des impasses et le macronisme d'aujourd'hui n'attend en place de subir le même sort que ses précédentes expériences. Et Merci pour votre monsieur. choix, le seul qui vaille, monsieur, celui de l'avenir Certes, c'est une évidence, nous travaillons pour les générations futures, mais pour cela, je le répète, il ne peut se construire que sur l'héritage du passé et ses leçons. Je terminerai par deux citations, une germanique et une française, en cette période de solidarité franco-allemande renouvelée. Le germain tout d'abord, Friedrich Nietzsche, qui disait « Seuls ceux qui ont la mémoire la plus longue sont capables de penser l'avenir. » Et l'autre, d'un français, fils d'un préfet de Moselle, ayant vécu plusieurs années à Metz et où il est né à la chose politique. Je veux parler d'Alexis de Tocqueville, qui a écrit « Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. » Cela dit, nous nous abstiendrons sur le vote du budget primitif. Je vous remercie.